Pour défendre le système de santé, pour défendre les hôpitaux publics, euh, on perd des lits sans arrêt, on perd du personnel. Les personnels fuient l'hôpital public, que ce soit les médecins, les infirmières, les aides-soignantes. Euh, tous ces personnels fuient les hôpitaux publics et c'est tout à fait une bonne raison après pour le gouvernement pour nous dire ah ben du coup on va fermer, on va fermer les urgences progressivement un petit peu la nuit et après on ferme complètement, y compris les maternités. On voit aussi toutes ces maternités qui ferment et euh, les femmes qui se retrouvent à accoucher euh, sur le bord de la route. Pas. Voilà, c'est intonérable. On n'a plus le temps de faire, euh, de faire les choses qui sont. Les, toutes les, les plein de petites choses qui sont aussi importantes pour, euh, pour pouvoir prendre en somme des patients, surtout en, surtout en psychiatrie. Et, euh, et puis, euh, moi, les médecins qui enchaînent les, les consultations euh, qui se raccourcissent de plus en plus, puisqu'ils ont des files actives et, euh, une patientèle. Euh, qui dépasse, euh, qui dépasse tout ce qu'on a pu connaître. Il y a, des, il y a des filets actifs de milliers de patients euh, et ils doivent caler des entretiens. Normalement, un entretien médical est au moins censé durer, euh, enfin dans le meilleur des mondes, au moins, au moins une demi-heure. Là, on, parfois, ça se limite à bonjour, au revoir, euh, comment ça va et, et ça s'est torché en cinq minutes, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps. On a sacrifié, on est en train de sacrifier trois hôpitaux, de proximité mais des vrais hôpitaux de proximité avec euh, chirurgie, euh, plateau d'opération, maternité urgence etc. Euh, Juvisy, Longjumeau et Orsay euh, pour euh, financer l'hôpital de Saclay. On a donc supprimé de nombreux postes, on a donc supprimé euh, de nombreux lits et euh, ça veut dire que euh, sur notamment Longjumeau et Juvisy euh, on a de plus en plus de difficultés à se faire soigner ou alors on nous envoie dans le privé sans que nous ayons le choix. Donc c'est vraiment l'accès à la santé pour tous qui est mis en cause dans ce territoire. Ça se traduit par des gens qui cherchent des orthophonistes. Dans Paris, même en libéral, d'ailleurs, ils n'en trouvent pas. Dans les CMP, ça se traduit par des enfants qui ont des troubles d'apprentissage qui ne peuvent pas être pris en charge. Euh, des enfants qui arrivent, qui ne parlent pas, qui ne peuvent pas être pris en charge. Ça se traduit par des gens qui n'ont pas les soins qu'ils devraient avoir. Un déambulateur pour tout un service. donc Il euh, n'y a pas de fauteuil roulant pour tout le monde. Le matériel est à, vraiment euh, à dé déplorable. Il déplorable. y a les services qui sont vraiment euh, insalubres. Donc, euh, et quand on voit des nouveaux bâtiments euh, du siège qui se construisent euh, au sein de notre hôpital, eh ben, on est un peu outrés. Parce qu'on se demande où va le fric. Là Aujourd'hui, parce que je veux que les choses bougent. Et, euh, et donc, nous, actuellement, sur l'hôpital Saint-Louis, on est en grève depuis deux mois. Parce qu'il faut des effectifs, il faut des moyens pour l'hôpital public. Il faut des lits d'aval. Je suis là en solidarité avec mes collègues, parce qu'au centre d'action sociale, ils ont donné 189 euros, mais qu'à une partie du personnel. Et en fait, ils sélectionnent les gens qui, selon eux, font partie du social ou pas. Les travailleurs sociaux, on a eu les 189 euros, mais une grande partie des administratifs ne les ont pas eus. On veut les 189 euros pour tout le monde. Je pense que y a ce, ce, cette journée, elle est, elle est importante. D'ailleurs, il y a des mobilisations dans toute la France euh, euh, autour des questions de santé, euh, du médico-social. Mais en même temps, euh, si on veut gagner, euh, il faut que qu'on soit tous ensemble, comme on crie souvent dans les rues. Et donc... Euh, on ne gagnera pas les uns sans les autres, donc c'est un premier rendez-vous et c'est une bonne première marche pour faire un très grand 29 septembre. Alors moi je vois beaucoup de gens en pleurs, il euh, y en a qui crient aussi euh, et euh, bah, ils ne savent plus quoi faire et euh, en général euh, ils partent en dépression donc du coup ils se retrouvent en indemnité journalière. Euh, ça veut dire qu'ils ont la moitié de leur salaire euh, au lieu d'avoir leur salaire complet et c'est très compliqué euh, pour eux financièrement et psychologiquement. Ah mon salaire J'en fais pas grand chose. Je touche 1500 euros. Alors je suis à 80%. Hein. Alors l'été ça a été épouvantable hein, mais on le savait déjà. Hein. Je rappelle qu'avant la pandémie, on était déjà dans la rue pour dénoncer nos conditions de travail et le fait que les personnels étaient en train de souffrir dans les, dans les établissements de santé, faute de moyens et faute d'effectifs. De, la suite, bah c'est simplement nous projeter dans le futur projet de loi de financement de la sécurité sociale et nous, nous donner les moyens pour nous mobiliser pour pouvoir peser, en tout cas, dans le débat parlementaire. Mais entre-temps, bien sûr, il faut tous se mobiliser pour être présents dans la journée du 29 septembre, puisque là aussi, c'est une journée, en tout cas, à l'appel de la CGT et d'autres organisations, et notamment sur les questions de pouvoir d'achat et de rémunération, l'emploi aussi. Et donc, nous avons toute notre place, en tout cas, pour continuer aussi à lutter à travers les mouvements interprofessionnels.